Salut, cher futur moi. Salut, Joseph du futur. Aujourd'hui, je, je me suis dit que ça sera vraiment très important qu'on ait une conversation, toi et moi. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait de tes études? Qu'est-ce que tu as fait de tous tes rêves, ambitions? Est-ce que tu as réussi à matérialiser tes rêves? Tu as réussi à faire de tes rêves une réalité? Tu étais passionné par la musique, le septième art. Alors, aujourd'hui, du moins, qu'est-ce que tu as fait dans la musique? Et tu devenais célèbre. Dans le cinéma, si oui, combien de films t'as déjà réalisé Il y a du coup une question qui me vient. J'aimerais savoir du moins. Je pense que tu n'as pas abandonné la MIFA. Ouais, je pense que la famille est sacrée. Tu es les seul garçons. Tu es le seul pilier de ta famille. Tout le monde compte sur toi. Et dis-moi que présentement tu fais la fierté de votre famille. Dis-moi que présentement, s'il y a un problème dans la famille... Tout le monde peut se taper la poitrine pour dire « Non, non, on a un frère, on a un fils, on a un cousin, on a un oncle. » Sur qui on peut compter aujourd'hui un conseil que je peux te donner dans la vie. Tu ne seras pas aimé par tout le monde. Il y a ceux-là qui vont te détester. Il y a ceux-là qui vont te haïr pour rien du tout. Concentre-toi sur le nécessaire. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur tes projets. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas l'argent prendre le dessus. Ne laisse pas les sexuels prendre le dessus, non. Tu dois prendre le dessus, toi. Si tu es déjà marié, prends bien soin de ta famille. Prends bien soin de tes enfants. Car ce sont et ta richesse de demain. Si tu n'es pas encore marié, tu dois faire un bon choix. Prends le temps de bien écrire ton histoire. Prends le temps de réfléchir avant d'agir. Il ne faut pas agir et après réfléchir. ça sera trop tard, surtout. Prends soin de la famille. Prends soin de d'Aaron. Parce qu'il a été la seule personne à te soutenir. Il a fait ce que tu es devenu aujourd'hui. Il a fait tout ce qu'un père pouvait faire pour son fils. Sois un bon leader. Je pense que tu as compris. Merci. Cher futur à ma doute, futur non J'espère que si t'as as ma weli ma hawa de no wada à ma higale, parce qu'on est à l'imayo qui s'allie jam. C'est d'une bénie, tu commets à donner à l'ennemi. Cher moi, merci de écouté. J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi, futur, moi, moi, futur, moi, futur, moi, futur, moi,